Mais où On est oui. où là Là Tout de suite maintenant Bah ben oui, il est tout de suite maintenant là. Eh bien, on est dans la forêt des loups affamés. Dans la forêt des quoi Dans la forêt des loups affamés. Oh, non, moi je reste pas là, moi. Je reste pas là, dis-moi. Donc attends, je, je plaisante, Barnabé. Reviens ah bon mais s'il n'y a pas que des loups dans la forêt, il y a quoi d'autre alors Euh, attends, laisse-moi réfléchir. Dans la forêt, il y a aussi des ours. Quoi Des ours Mais c'est gentil ça les ours. Ah si t'as un peu de miel, lui, c'est très gentil. C'est pas très rassurant. <rire> hein. Et donc quoi d'autre alors Euh, les sangliers. Hein Mais c'est gentil ça les sangliers. Ah si tu sais courir vite, c'est très gentil les sangliers. Je ne suis pas très sûr de vouloir revenir quand même, Non, allez, reviens. Il y a qui d'autre dans la forêt Dites-moi, les amis. Les ah, oui, les écureuils. Ça, ah, c'est oui. gentil, les écureuils, t'entends ah, ah, oui, ça, c'est gentil. les Et écureuils. Et qui d'autre encore Les hiboux. Ah. Les hiboux Allez ah, hiboux, ça a des grands yeux, mais c'est. Mais, mais, c'est les... gentil, allez, reviens, Barnaby, oui, reviens. Reviens. Parce que vous voilà. commandez gentiment. Hein. Voilà. Alors, alors d'accord, oh, je viens. Oui. Il bah, une seule condition. Laquelle tu passes devant. <rire> Comment ça, je passe devant ah Oui, ça sert à ça, les grands, ça sert à passer devant. Sinon, à quoi ça sert Comment ça, les grands, ça sert à passer ah, devant Allez, discutent pas. Non, et puis c'est tout. Hein. Mais bon, tu marches plus vite, hein, d'accord bah, je, je, je vais faire ce que je peux. Vous êtes prêts Oui. Non, t'es pas j'ai crié, crier. Hein. Bon, bon, ah, bon. t'as raison. Bon, vas-y. Allez, c'est parti. Je crois, dans mangez-vous cool. Dans la forêt, il y a le vent qui fait. Il fait comment le vent Non, de son on va pas se réveiller aujourd'hui. <rire> Non, non. Re, re, re, re. Ils ont pourtant annoncé la bise, hein. attention. T'es prêt? Dans la forêt, il y a le vent qui fait. Sans euh, la pluie, s'il vous plaît, le vent. Non, non. Merci. Regardez sur ces quelques gouttes-là. Ouais. Dans la forêt, il y a les feuilles. Montrez-moi les feuilles. Qui Montrez oui, alors là, il y a plein de feuilles, c'est le printemps, il le monte les Ah ouais, oui, bah, ouais, il ouais. là. Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a, Barnabé Mais on dirait des. On dirait des dés, oui. Mais non, on dirait des. Dédé. Dédé le cochon Mais non Dédé, On dirait des dés. Dédé la sorcière ah, Non, pas la sorcière oh. Non, non, mais Barnabé, tu vois bien que ce ne sont pas des dés la sorcière. Mais sûr? Bon. Mais non, enfin oui. Mais... C'est des grands petits et des petits grands enfants. Yé, yé, yé, yé. Oh <rire> Dans la forêt il y a les feuilles, montrez-moi les feuilles oh, J'aime bien parce que ça fait peur à Barnabé, c'est bien. Oh, oui. ah, non, non, non. Oh, ouais, ouais. Dans la forêt, il y a le loup qui veut. Ouh. Oh là par contre. Je crois que ça marche. On va se faire croquer tout le non Tout cru non, non mais attendez, il faut leur donner à manger à midi au loup Dans la forêt, il y a le loup qui fait Ouuuh Il y a les branches qui font craque, Les pics verts, toc toc toc Et le loup Il y a les branches qui font craque, Les pics verts, toc toc toc Et le loup C'est une obligation. aurais pu passer devant. Non non non non non. Les petits c'est plus concombre. Non non non. C'est bon, on tous les On est on est le turbo, Mais je sais ce que je peux dire. On va s'arcroquer par les loups. Dans la forêt, il y a le vent qui fait. Ou alors, on oublie les écharpes maintenant. Dans la forêt, il y a le vent qui fait. Alerte, mettez-vous. Dans la forêt, il y a les feuilles. Vous pouvez voir les feuilles. Ah oui ah, dans la forêt, il y a feuilles font... les feuilles encore <rire> les feuilles Ah ouais, ah oui. y la Le loup y a Dans la forêt, il y a le loup qui fait ouh. Il y a les branches qui font crac, les pics verts, toc toc toc, et le loup. Il y a les branches qui font crac, les pics verts, toc toc toc, et le loup. Pas que nous dans la forêt non plus, hein. Oui, tu sais, il y a les écureuils. Il y a si, il y a encore qui euh, dans la forêt. Les le, le zibou, oui. Et, et, et, et qui d'autre à part le zibou euh, Mais normalement, il y a aussi. Bah... Les hérissons. Bah, ah ouais, les, les hérissons aussi. Mais normalement, il y a aussi Barnabé avec moi, non Ah oui, mais il est parti. Comment ça, il est parti Non mais hé, Barnabé, tu, t'avais pas l'intention de laisser tout ça dans la forêt quand même non mais Barnabé où es-tu Barnabé